Okay. ce coup si ça doit être bon ben, j'avais commencé donc on se retrouve en live j'avais commencé le live et j'avais oublié d'enlever de, mon overlay euh, le live va commencer heureusement que Charlie est passé par là pour me le dire car mon deuxième écran n'était pas allumé donc je n'avais pas le retour donc là je pense que c'est bon vous avez le jeu tout va bien donc euh, Force of Nature 2 euh, ben, j'ai toujours mon souci déjà pour parler hein. je m'en excuse suite à l'opération de la mâchoire mais bon j'espère que vous me comprenez quand même hein. voilà euh, Force of Nature 2 est dispo depuis le 27 mai 2021 sur Steam au prix de 13,29€ hors promotion dont les développeurs m'ont offert gentiment la clé je vous remercie beaucoup messieurs les développeurs merci à eux bon beaucoup euh, d'entre vous connaissent le jeu je pense et comme le titre le dit il y a un précédent opus Force of Nature il y a, là on est sur le 2 je n'ai pas fait le 1, je découvre le 2, j'y ai passé euh, de mon côté une après-midi complète et je n'ai pas du tout vu le temps passer. Voilà, donc euh, pour vous dire qu'il est prenant, il y a énormément de choses à faire et il est très intéressant. C'est un RPG combinant exploration, survie, magie, danger, mystère, stratégie, gestion. Et euh, bon, c'est sûr que c'est un point and click euh, de vue de, de dessus, donc il y en a certains qui n'aiment pas ça. Mais en fait c'est un très bon jeu, en tout cas moi, je me suis éclaté. La petite nouveauté pour laquelle aussi je fais le live, c'est qu'il a été euh, mis récemment, le mode coop euh, qui n'y était pas jusque là. On pouvait jouer qu'en solo, maintenant on peut jouer en coop, donc pas de souci de ce côté là. Je vérifie quand même au niveau des paramètres si tout est bon avant de commencer. bon tout est bon ce coup-ci pas de bêtises de ma part non donc on fait une nouvelle partie merci charlie donc euh, vous avez donc la possibilité de jouer un homme ou une femme voilà donc l'homme vous avez ici différentes coupes de cheveux voilà différentes couleurs de cheveux à vous de le personnaliser comme vous avez envie si vous êtes brun blond roux voilà par contre, les, vous n'aurez pas les mêmes coupes de cheveux si vous prenez le, la deuxième option. Ce n'est pas les mêmes et ce n'est pas la même tête de perso. Donc, à vous de voir. Moi, évidemment, je suis une fille. Je vais prendre une fille. Donc, il y a celle-ci, il y a celle-ci. Je trouve ça la plus sympa. Et au niveau de la coupe, je vais mettre ça. C'est ce que j'avais mis dans ma partie perso. Étant brune, je mets ça. Et étant beau, un petit peu plus mat de peau, je mets ça. Ici, au mode de jeu, à vous de voir ce que vous voulez cocher. Moi, je pars en base normale. Donc on va générer le monde C'est parti Et non parce que c'est pas parti Je n'ai pas mis le monde Alors on va mettre Le monde de Chirelle. Allez on va générer le monde Merci Charlie en tout cas Sinon j'aurais pu continuer longtemps Comme ça si tu n'étais pas passé D'autant que d'autres personnes sont passées Elles ne m'ont rien dit donc vous avez la possibilité de jouer euh, soit qu'à la souris, soit au clavier. Moi perso je préfère à la souris. Ok, on passe tout ça. Donc ma lampe torche. Que s'est-il passé ici Donc pour ramasser ces contrôles où espace. Donc on va aller ici. On ramasse tout. Ma lampe torche euh, a été cassée, voyons peut-être. Que je, si je peux la réparer, j'aurais besoin d'un tournevis ou l'ai-je laissé donc en général ça vous met en surbrillance l'objet on va l'ouvrir, on récupère le tournevis voilà Et ici vous avez vos tâches, vos quêtes donc on vous demande de réparer votre lampe torche ok donc ensuite ici vous avez votre sac à dos avec votre inventaire euh, alors c'est un jeu de survie aussi, mais euh, vous n'avez pas besoin de vous nourrir ou euh, de boire. Sauf euh, dans certains cas, c'est-à-dire que quand vous allez vous faire attaquer par des animaux ou autres, euh, que vous allez explorer la map euh, qu'on verra après, parce que là dans le tuto euh, on ne peut pas voir grand-chose, euh, vous allez perdre de la vie. Et à chaque fois que vous allez couper des arbres, etc., vous allez perdre de l'endurance. Donc euh, certains, euh, je dirais, certains aliments vont vous redonner de la vie. Euh, D'autres vont vous redonner que de l'endurance, donc choisissez bien. Vous allez pouvoir vous faire de, de, des cuissons. Il y a énormément de choses à craft, mais on va le voir dès qu'on sera arrivé sur l'île. Donc on va aller réparer notre lampe. Donc ici, on met l'outil, tournevis. Ne vous trompez pas, ne le mettez pas là. Il faut le mettre ici. Voilà, et on fabrique. Il y aura bien sûr un arbre de compétences à monter. Et bien sûr, comme un petit peu dans Night of the Dead, qui est un jeu complètement différent de zombie, vous allez devoir euh, bah, d étudier euh, sur la table de, de travail d'artisanat, étudier une compétence pour la débloquer. Vous aurez euh, l'élevage, la construction, la métallurgie et énormément de choses, mais on va le voir. Donc, on va aller examiner ici, qu'est-ce que c'est que le bruit. Et nous allons à faire un petit raton laveur. Ok, donc moi, je vais aller chercher mon petit valet qui est là-dedans. Ah, en tout cas moi je me suis bien éclaté, c'est un jeu détente, sympa Et franchement en plus de pouvoir le jouer à la coop je pense que ça va être sympa Pour saisir les objets qui sont là, donc ici vous mettrez vos outils, ici vous mettrez vos compétences Voilà. Ici c'est votre sac à dos, ici c'est l'inventaire basique de craft Ici le craft beaucoup plus perfectionné, hein. production, stockage, la ferme, la science et la magie les décorations, les conceptions, mais vous allez voir qu'il y a énormément de choses à construire. L'avantage, c'est que quand vous aurez construit un début de base, au tout début, vous allez poser un fond, de, un feu de camp, des tables, etc. Ça va être un petit peu posé à l'arrache, le temps que vous agrandissiez, agrandissiez excusez-moi la prononciation, mais toujours un hein, suite à l'opération de ma mâchoire. Je parle toujours pas très bien encore, mais c'est déjà mieux que ce que c'était avant. Et euh, vous allez pouvoir déplacer les objets que vous avez déjà fabriqués euh, pour reorganiser votre base sans devoir les casser. Ou alors ici, vous pourrez euh, voilà, le casser, masquer le 3. Ici, vous avez les, les compétences. Hein, donc, vous avez la santé, l'endurance, la précision, la fabrication ou la construction et vous monterez un niveau. Quand vous aurez débloqué une compétence, vous devrez les placer ici pour les utiliser. Voilà, donc il y a ça. Ici, vous avez votre journal de quête. Qui va vous dire exactement ce que vous devez faire, donc suivez bien le tuto. Et ici, vous avez fantôme, mais pour l'instant, on ne peut pas voir ce que c'est. Donc, on va prendre notre balai. Alors, c'est avec la touche 1, 2, euh, de... non pas du pavé numérique, et on va aller failliter notre petit raton laveur de toute façon à le faire partir. Et il court vite, hein. pas de soucis, euh, Charlie. Donc là, je pense qu'il en a assez de se prendre des coups de balai. Donc, euh, il se terre à patte. Je pense qu'il serait préférable de boucher le trou du mur. Je pense qu'un peu de ciment suffira pour l'instant. Alors, on va aller chercher le ciment. Vous avez vu que ça nous aide quand même. On est un petit peu éclairé. Il y a une petite lumière. Donc, on va tout prendre. Hop. Je n'ai pas trouvé s'il y avait une touche pour, pour tout prendre d'un seul coup. Ok encore ici sur l'atelier hop on prend notre menu donc pour faire du ciment il nous faut il faut que vous l'ayez dans votre inventaire il nous faut du ciment et de l'eau donc là on en a c'est le tuto de départ on en fabrique ok et là maintenant on va devoir construire placer une construction de mur au niveau du trou c'est vraiment je vous dis le tuto de départ donc on va aller ici on va faire le mur on va le construire et vous voyez ça met des petites cases rouges donc quand vous êtes trop près vous pourrez pas poser et là vous voyez ça gêne pas donc on va le construire et on va dire à notre perso de le faire voilà mais tout va débuter après et vous allez voir que c'est un jeu vraiment très sympa relax vous pouvez prendre votre temps et comme je vous dis, c'était solo que là, maintenant vous pourrez jouer en coop, donc c'est assez sympa, et j'ai vraiment pris du plaisir. Si le jeu était nul, vous me connaissez maintenant, je vous dirais, euh, non, franchement, pour le prix auquel il est, euh, le prenez pas, ou il est nul, j'aime pas, c'est pas mon style. Je suis pas du genre à vous dire, parce qu'on m'a donné la clé, euh, oui, le jeu est très bien, achetez-le, non, mais par contre là, vraiment, je me suis éclatée, je me suis détendue, euh, ça m'a permis de jouer toute une après-midi, je n'ai absolument pas vu le temps passer, vous allez dire que je me répète, mais j'y tiens absolument. Donc on va examiner et tout va partir de là. On est parti pour une petite heure je pense, il est 17h51, je pense qu'on va, va jouer jusqu'à 19 h euh, et ça prend un petit peu long pour youtube mais euh, j'essaierai de voir si je peux raccourcir tout ça mais ça va pas être évident hein. alors que s'est-il passé où suis-je donc d'avoir touché cette petite boule effectivement on se retrouve euh, au trou du cul du monde comme on dit chez moi donc ici vous pouvez voir la carte d'accord ici si vous cliquez là on, il y a plusieurs blocs biomes vous démarrerez toujours au champ verdoyant mais par contre ce sera pas automatiquement la même, euh, le même endroit donc par contre ce qui est impressionnant, euh, moi ce qui m'a choqué, c'est la map quoi, regardez ça, il va falloir l'agrandir petit à petit en hein, la découvrant, en la développant, enfin, à la, surtout en se baladant, voilà, donc c'est quand même immense, il y a de quoi faire, hein, des deux côtés, en haut, en bas, euh, voilà, il y a des prédateurs aussi, donc il faut faire attention. Donc au niveau des quêtes, on nous demande de fabriquer, fabriquer une hache en pierre, une pioche, une moue en pierre, et de récupérer des rondins, de l'argile, de la terre et du sable. Salut Sergio, tu vas bien Alors, euh, déjà, on me, on me demande de fabriquer des outils de base. Donc, on va fabriquer de la hache, une hache, une pioche, une houe. Pour ça, on se met simplement en avance et on récupère avec contrôle tout ce qu'on a besoin. On va récupérer ici. On verra avec Fredo, comme je vous le disais tout à l'heure, on verra avec Fredo si... Euh, il a la clé, parce qu'il a fait la demande à la clé, puisque la coop a été intégrée, jusque-là, ça ne l'était pas. Et peut-être qu'on fera une session en, en coop, ça nous tente bien. Moi, en tout cas, en solo, j'y ai passé un temps de ouf. Alors, par contre, je crois que mon inventaire est plein, donc on va voir si je peux me crafter euh, une hache. Alors, pour faire une hache, il me faut une corde et euh, un silex. donc Je vais faire un silex. Hop, une corde ok et là je peux me faire donc la hache et écoute ça va je parle encore euh, bizarrement mais ça va un peu mieux donc on va se faire donc prochaine étape la pioche alors pour la pioche je ramasse tout ce que j'ai autour de moi voilà alors pour la pioche on regarde pioche en pierre il nous faut une corde, donc hop, on va la fabriquer. La corde est un des, des, des, des objets du jeu les plus demandés, hein. donc il faudra vraiment se faire un champ de lin pour être tranquille. Vous allez voir, il y a plein plein de choses sympas à faire. Donc, on va sortir la pioche. Voilà, il nous faut une houe, donc pour ça il me faut une corde. Alors Est-ce que je peux encore en faire une Oui. Et ici, il me faut battre des bâtons. Donc déjà, je vais équiper euh, ce qui m'est possible d'équiper au niveau de mon inventaire. Donc la hache, là où. Je vais la mettre en 3. Et la pioche, euh, donc il me faut il me faut des bâtons. Alors, trouvons des bâtons. Ici. Hop voilà, on va se faire la pioche, c'est ça pioche, euh, non la pioche je l'ai fait, c'est là où qu'il me faut, là où, fabriquer, et pour ceux qui ont envie quand ils rentrent chez les du boulot, euh, d'avoir un jeu sympa, tranquille, etc, je vous le recommande, moi j'ai passé, je vous le redis, hein, vous allez dire que j'aurai d'autres mais je m'en fous, vous allez voir que franchement, on, on passe un bon moment. On est tranquille, c'est zen. Il y a le cuit-cuit. Bon, il y a quelques que bébêtes à attraper, mais bon. Donc, on va maintenant récupérer euh, des rondins. Donc Pour ça, il nous faut effectivement, euh, vous, vous doutez bien, la hache. Alors là, je vais mettre, c'est quoi C'est là où je la mets ici. Donc, la pioche, là où. hop, Voilà. Et donc un rondin, Donc on va regarder autour de nous comment on va organiser ça, puisqu'on va pouvoir étendre hein, notre territoire. Euh, ben, on va couper l'arbre qui est là, donc, toujours non pas avec le pavé numérique, hein, mais ici. Donc on va lui demander de couper des arbres. Et vous voyez, à chaque fois qu'on tape un arbre, on a la, la stamina qui, euh, qui descend. Donc on récupère tout avec contrôle. Avec ALT, on a aussi le moyen de, de voir autour de nous euh, tout ce qu'il y a. Alors. Il faudra nettoyer, évidemment, hein, puisqu'on va débuter ici. Mais on va suivre le tuto. Donc, maintenant, on demande de récupérer de l'argile, de la terre et du sable. Donc, on va prendre notre houe. Oui, mais laisse-la là. C'est que je veux que tu la prennes. Voilà. Alors, l'argile, c'est ceci. On va lui demander d'en récupérer. Et on appuie sur contrôle pour récupérer. Vous voyez, au fur et à mesure, j'agrandis ici. On hein. va y avoir pas mal d'explorations à faire. Euh, de la terre, donc ici. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, euh, l'argile au bout d'un moment vous pourrez la aller en chercher d'autres. Hein. Et du sable, vous vous doutez bien que le sable, on est au bord du Nil. Donc le sable, c'est au bord de la plage. Et j'ai plus de place dans mon inventaire, c'est une grosse blague. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire Je peux jeter et le récupérer après. Pourtant, si, j'ai de la place. Hop. Voilà. Alors, prochaine étape. On me demande de placer un feu de camp. Alors, là, c'est euh, au niveau du petit marteau en bas, votre sac à dos. Le contenu de ce que vous avez. Ici, le menu basique du jeu. Et ici, des constructions plus poussées. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est classé par catégorie. Mais il y a énormément, énormément de craft à faire pour développer tout ça. Mais le problème, c'est que pour pouvoir les débloquer, il va falloir étudier. Et il va falloir aussi euh, ben, monter en level, si vous voulez le débloquer. Donc, on nous demande donc ici de faire un feu de camp. Alors, le feu de camp, il est là. Pour ça, il me faut des braises. Ok. Et pour faire des braises, il faut du petit bois. Donc, on va faire hop, 3. Moi, j'aime beaucoup. C'est relax. C'est tout à fait ce qu'il me faut. En solo, c'est un petit peu plus long à faire, hein, à développer. Mais c'est aussi très agréable. Et en coop, évidemment, vous, vous doutez bien. Ça doit aller beaucoup plus vite. Hein. Ok. Donc, le feu de camp, il me manque quoi Cinq petits branchages. Alors, si je n'en ai plus, c'est pas un problème. Je prends ma hache et les petits buissons qui sont là. Elle va aller les couper. Et ça va me donner des petits bâtons. Et ça va me permettre de... De déblayer un peu tout ça mais oui il falloir se faire des coffres ou des petits paniers comme ils appellent ça de façon à non seulement à pouvoir aller explorer l'environnement voyez, il y a des vaches il faudra les capturer mais ça c'est encore autre chose mais aussi pour pouvoir un petit peu se faire une idée de comment on organiser notre base alors on va regarder ici euh on est plutôt face à la mer comme ça, euh, je peux zoomer, des zooms sur max, hein. mais on pourra les bouger les objets comme je vous l'ai dit, donc c'est pas gênant, donc on va se faire le feu de camp, pour le départ on va le mettre, vous voyez euh, là où c'est rouge, ça je peux le ramasser et ça ne m'empêchera pas de poser des choses, mais voilà on va essayer de le poser par là, voilà il va le construire automatique, Voilà, et dans le feu de camp, on va pouvoir se faire des braises, des pommes de terre, de la viande grillée qui vont nous permettre de nous redonner de la vie ou de la stamina en fonction de ce qu'on veut. Donc, prochaine étape que l'on nous demande, la table d'apprentissage. Alors, la table d'apprentissage, on va la chercher, comme ça ça nous permet, on a l'atelier d'artisan, la table d'apprentissage. Pour ça, il nous faut 10 bois, 5 cordes et une peau d'animal, donc il va falloir qu'on tue un animal et euh, des bûches on en a 6 donc il va falloir recouper des arbres donc je me ferai bien un petit coffre de stockage le panier il me faut 4 cordes et 13 petits bois donc on va le faire si je peux combien je peux faire de cordes hop sinon je vais être full fabriquer Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir en nommer euh, nos petits paniers. Puis après, on fera des plus grands coffres, évidemment. Mais en début de jeu, si on part tout full, c'est pas bon. Euh, hop. Donc, on a notre corde et pour faire un panier. On vient ici, il me faut 25 petits bois, j'en ai 13. Donc je vais repartir couper ici. Il y a un cycle. Jour, nuit. On va couper ici. Hop. Comme ça, ça va nous faire un petit passage vers là. Mon perso, je peux fermer. Je vais ramasser tout avec contrôle. Hop. Et c'est vraiment un jeu très sympa et très relaxant. Mais ça, ça c'est pas le bon bouton que j'appuie. OK, donc là on devrait pouvoir se faire un petit panier pour un petit stockage de départ. Ici. Voilà, peut-être deux même. On va le mettre à côté. Bon, on peut en faire deux. Non, je peux pas, j'ai plus de corde. Est-ce que je peux refaire des cordes? Et ça m'en demande deux. Pourtant, j'en ai deux dans l'inventaire. Donc, euh, c'est quoi qui me manquerait il en, il en faut quatre. Alors. Cordes. Voilà. Je vais me faire un autre petit panier. Et on va les renommer. Comme ça à va mettre. Les objets à peu près rangés comme il faut dès le départ. Pour éviter d'en avoir partout. à ah, construire. Hein. Et on va le mettre à côté. On le bougera plus tard. Donc, vous avez le temps. Ce n'est pas obligé. Vous n'avez pas la notion de soif. La notion de soin, ça sert vraiment juste pour remonter votre vie quand vous prenez les dégâts. Et la stamina quand vous... Euh quand vous avez plus de stamina, à chaque fois que vous faites quelque chose. Donc, on va décaler ici. Donc ici, je vais ranger euh, les ressources primaires, on dira. Hein, la terre, le sable, et je viendrai les chercher. Les graines et tout ça, je vais les mettre ailleurs. Les silex, les bûches. Après, on construira un porte-bûche, tout ça. Voilà, ça c'est des braises, je vais les mettre là. C'est ça à manger, je vais le garder sur moi. Et ici, on va mettre les, les graines. En attendant de se faire un panier et une tenue pour résister un petit peu plus aux boss, aux mobs. On va devoir tuer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire Une table d'apprentissage. Alors, table d'apprentissage. Hop, je mon inventaire. Alors, ici. Alors, on a en nouveauté ceci. Alors, table de cuisson, atelier, feu, c'est bien ça, hein, table d'apprentissage, que je ne fasse pas de bêtises, table d'apprentissage. Allez, alors, plus vérificateur, métier à tisser, il y, y en a énormément hein, de choses à construire. Panier. Les animaux de la ferme pour construire des granges des basse-cours des étables table d'apprentissage alors pour ça il me faut 10 bûches 5 cordes et euh, effectivement une peau d'animal donc il va falloir qu'on tue un animal donc mmh. est ce que je peux me faire au niveau euh, craft euh, toc toc toc toc toc toc euh, non je peux pas encore me faire à la lance donc ce qu'on va faire on va déblayer déjà ici un petit peu Hop. histoire de que, que ce soit un petit peu plus propre pour que on, on construise notre base s'il n'y a rien on va déblayer ici Pour Youtube, ce que je vais faire, c'est que je vais déblayer un petit peu la zone en restant sur Twitch. Et je vous retrouverai une fois que, que j'ai déblayé tout ça. Pour pas que, que ce soit trop long pour vous. Donc je vous dis à tout de suite Youtube, mais je reste sur Twitch. Donc Youtube, on se retrouve, j'ai déblayé un petit peu. Euh, j'ai ramassé, j'ai tué un petit renard à la hache parce que je ne pouvais pas me faire la lance. Et euh, là, on va construire donc la table d'apprentissage. Donc ici, on peut la pivoter avec Q, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est avec la molette de la souris, je dis des bêtises. Ah, je ne sais pas si c'est l'endroit ou à l'envers. On va peut-être la mettre euh, là. Voilà. Et on vient la construire. Ok, donc la nouvelle quête qu'on nous donne, étudier la poterie. Voilà, donc pour débloquer les objets, il va falloir qu'on aille là. La poterie, euh, pour ça, il faut que j'ai de l'argile sur moi. J'en ai dans le coffre. Ici. Donc là, je vais mettre matériaux. On peut renommer, c'est très pratique, ça. Matériaux. Voilà. J'ai mis deux airs, il n'en faut qu'un. Hop Ok, donc je vais prendre euh, l'argile, elle est là. Ah. Ici, je vais mettre graines fleurs en attendant. Hop, comme ça, on s'y reconnaît. Ici, je vais mettre ça. Oui, c'est bon. Appelle le graine fleurs. Donc, on va mettre les graines de là. Parce qu'après, on va pouvoir se faire une tenue. Euh, en cuir un petit sac qui va augmenter l'inventaire donc le blé j'en ai pas besoin ce que je garde sur moi c'est vraiment le lame pour faire des ici donc on a des pommes de terre on peut les faire comme ça nous redonner de, de la vie quand on en a pas mais mieux évidemment c'est des steaks vous vous en doutez donc il va nous faire six patates recharlie Donc on aura différentes euh, recettes. Après, ben si on fait la poêle, la jarre, etc., ça nous débloquera encore plus de recettes qui nous redonneront plus de vie. Donc tout ça, c'est vraiment très très intéressant. On lui laisse cuire ses petites patates pour faire de la place dans l'inventaire. Les pommes, on les mange direct. C'est hein. vous vous eh bien, on va pas les cuisiner, à moins qu'on débloque des recettes sophistiquées. Euh, euh, comme par exemple la galette, non, faut de l'eau, les pommes de terre, on les a vues, la viande, il faut de la viande, il euh, faut plat, des œufs et le morse, euh, voilà, de l'eau, avec, euh, voilà. là, pour l'instant, il faut qu'on débloque la poterie. Alors, qu'est-ce que j'ai dit qui me manquait pour débloquer la poterie Rien du tout, puisque là, voilà, donc elle fait sa recherche sur la poterie, puisqu'on avait récupérer l'argile, Ok, qu'est-ce qu'on nous demande On nous demande de fabriquer une jarre et de récupérer de l'eau brute. Alors, est-ce que j'ai de quoi me faire la jarre Oui. Alors, l'eau brute, c'est l'eau de mer, qu'on soit bien d'accord. Et après, on pourra faire un objet qui va nous permettre de purifier l'eau. On récupère le petit coffre ici, on va s'équiper de notre jarre qu'on va mettre ici et on va aller récupérer de l'eau comme le tuto le demande. Alors on prend la touche appropriée et on lui demande de récupérer de l'eau. Vous voyez, à chaque fois qu'elle fait des efforts, la stamina descend. Hein. Donc là, elle va le remplir toute seule, jusqu'à ce que ça soit full. Là, elle a fini. Donc, on nous demande d'étudier l'agriculture. Eh bien, on va aller étudier l'agriculture. Alors, agriculture, pour ça, il me faut de l'eau. De la pierre et des graines de lin. Ok. Eau, pierre, graines de lin. Donc ça, je vais poser là-dedans. De la pierre. Terre et des graines de lin. Hop. Je pense que là, on a tout. C'est un petit peu le tuto de, de début de partie. Hein. On va rechercher. T'as tout ce qu'il faut, Mumère. On a étudié l'agriculture nouvelle quête il va falloir qu'on construise un carré de culture qui va être très très, euh, très intéressant pour la suite tellement on va avoir besoin de choses alors au niveau de l'agriculture pour le carré de culture il nous faut de la terre donc on va prendre notre ou parce qu'on en a presque plus on va ranger euh, le pot ici on va ranger les pierres hop les bûches, ça se stack, hein. euh, l'argile, on va la mettre là, euh, les... ici on va mettre ça, ça. Euh, l'eau, euh, je vais la mettre là, en attendant, et qu'est-ce qu'il nous fallait euh, pour faire euh, carré de culture les bâtons, je les ai, c'est de la terre. Donc on va prendre notre ou, En 3. Et on va aller récupérer de la terre et on en a là. Avec contrôle, on récupère. Je crois que vous pouvez rebagner les touches hein. ok donc le carré de culture peut-on le faire hein, oui alors on va réfléchir un petit peu de comment on va organiser ça hein, pour pas que ce soit trop trop bordélique alors ici on a notre petit feu de camp là on a nos tables on va peut-être en profiter pour euh, parce que c'est pas chronométré on va déblayer là, les petits bâtons essayer de faire un truc droit de façon à pas être euh, embêté et poser nos carrés de culture quand Oh, bah, comme il faut. Voilà. Et on va le gicler. On va pas tout tout tout tout enlever parce que ça fait barrage aux animaux. C'est un jeu par vue de dessus, comme ceci. c'est ça que vous euh, Tu peux pas euh, mettre ta caméra, tu peux zoomer, mais euh, voilà, pas plus. C'est un jeu de vue dessus, mais il est vraiment très très très bien. Donc on va, euh, on va se mettre, je pense, un petit carré de culture là, et on pourra mettre la culture là, on verra pour mettre les animaux ici après, je pense. De toute façon, on peut les bouger, hein, on va pas s'embêter. Donc on va le construire... Euh Le mettre là, voilà, et on va lui dire à déconstruire. J'ai un petit peu mis de traviole, je vais le bouger. Vous me connaissez, hein, vous savez que j'aime ce qui est un petit peu parfait et je l'ai foutu là où je voulais le mettre ou pas du tout on va voir hum. non c'est bon c'est comme ça moi alors qu'est ce qu'on me demande on bougera de toute façon de cultiver du raisin et une patate alors on va aller chercher un raisin moi j'en ai sur moi ouais, j'en ai par contre j'ai pas l'eau prendre avec moi hop. et on va cliquer droit là dessus et on va planter donc du raisin Plante. le mieux est de se faire un deuxième bac pour être honnête avec vous donc il me manque 15 terres est ce que je vais pouvoir le temps que ça se fait hop, en récupérer ici ou est ce qu'il y en a plus là non Je vais peut-être sortir mon petit bonhomme là qui doit vous gêner. Euh, là, j'ai de la terre ici. Ouais, C'est là où que je veux. Merci. Contrôle, je récupère. Je vais faire un deuxième bac à culture. Il est vraiment bien le jeu, hein. la vue la vue du dessus ne gêne à rien. Hein. Franchement. Alors, on va se faire un bac à culture. Il m'en faut 15, évidemment. J'en ai 14. Hein. Tout pour me casser les pieds. Alors, ici, il n'y en a plus. Là, est-ce que j'en ai de la terre par là Ici, peut-être. Pas beaucoup. On pourra couper tout ça. Hein. C'est ça qui est bien. Hein. Hop, non, j'en ai plus là. Ici c'est de la terre ou du sable que j'ai ramassé de la terre si je peux je vais même en faire deux autres pour le lin et le parce que le lin je vous l'ai dit c'est une des matières les plus importantes du jeu c'est ce qui sert à, à faire les les cordes hein. sans lin c'est la fin du monde dans ce jeu, donc on va faire une autre, on va le mettre à côté. On va en faire une autre à côté, je peux pas, il me manque de la terre. Mais on va construire ça. Donc après on va, pouvoir... on va devoir capturer les animaux pour faire de l'élevage. Il y a des vaches, il y a des moutons, il y a des poules, etc. Et après évidemment il y a les animaux qui sont dits agressifs, les renards, les loups. Des ours et il y a aussi différents euh, autres bébêtes comme des gobelins et j'en passe. Donc On va récupérer ça donc ici on me demande de cultiver des patates on va faire ici patates on n'en a pas j'ai dû la ranger Hop. non ah non je les ai fait cuire bête que je suis Bon je vais aller chercher des patates alors, pour les patates, on va aller par là. là où on s'est fait un petit trou. Non, non, gratte pas la terre. Gratte pas la terre. Gratte pas la terre. Euh, hop. Ça, c'est du lin. Je vais ramasser. Non. Ah. Oh. Avec Alt, ça va tout me ramasser. Comme ça, je suis tranquille. Des patates. Ça, c'est du lin. Décidément, ma touche Window m'embête. Voilà. Contrôle. Voilà. Patate. Contrôle. Pas besoin de plus. On revient à notre base. Alors moi, choisi choisi de me déplacer avec le point and clic hein. Vous, euh, vous pouvez vous déplacer avec les touches du clavier. Il n'y a pas de problème. Hop. On vient ici. Ici. Donc, il nous demande de planter une patate. Et ici, moi, je vais en profiter pour planter du lin. Voilà. On va attendre que ça se fasse. De là, je vais ranger le petit bazar. Ici, Donc, je vais mettre le bois. Alors, ça se stack. Hein. Hop. Là, les graines. Euh, je vais mettre les... Les raisins ici, le raisin ça vous redonne de l'endurance, les patates vous redonnent de la santé, les pommes vous donnent de la santé, de l'endurance et de la vitesse d'attaque. Donc vous voyez, il faudra faire attention, planter un petit peu de tout pour pouvoir faire de tout. Alors, on en est où là Toujours nos patates. C'est prêt dans 46 secondes pendant ce temps là on peut réfléchir un petit peu à ce qu'on va débroussailler et pas débroussailler donc ici on va dégager un petit peu je pense par là et là C'est vraiment un jeu relax, tranquille. À part quand, quand, quand vous devez aller vous battre. Ça, c'est sûr que c'est moins pratique. Voilà, on va couper des arbres. Voilà. Attention à l'endurance en bas. OK, ici, on peut ramasser les raisins. Voilà, on n'est pas trop mal. Les patates sont toujours pas finies. On va aller taper ça. Contrôle. Alors, les patates sont terminées. Donc, placer une construction, le four à charbon, le purificateur d'eau et étudier l'élevage. Alors, je vais récupérer ça. Alors, On va étudier l'élevage, il nous faut du blé, de la paille, pardon, de l'eau purifiée et euh, de la corde. Euh, la maçonnerie, il me faut une, de la pierre et euh, de l'argile. Alors, j'ai rangé ça dans le coffre, hop ici, pierre parce que j'en avoir assez, et de l'argile. Voyons voir. Je peux l'étudier. Ok. Alors, placer le four à charbon et le purificateur d'eau et étudier l'élevage. Pour étudier l'élevage, il me faut du blé, de l'eau et une corde. De l'eau purifiée, donc il va falloir d'abord faire le purificateur d'eau. Alors, poulailler, c'est pas là. Alors, il me faut le purificateur d'eau et le four à charbon. Il me manque 8, euh, il faut 8 argiles. encore 5 argiles, je pense que je peux la prendre là. De laisser euh, mon inventaire ouvert ça me permet de voir euh, c'est pas la peine qu'elle euh, gratte pendant trois plombes. Bien un je prends tout. Voilà, donc là au niveau du four à charbon, je peux le construire. Donc, on va le mettre là. Merci Charlie, bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Ok. Ici, on nous demande le purificateur d'eau. Donc, purificateur d'eau, il nous faut des cailloux de l'argile, du sable et du charbon. Et le charbon, on le fait là-dedans. Et pour ça, il nous faut de la braise. Alors, on va aller dans le feu. De la braise, on va en faire euh, 24. Pendant que ça se fait, on va aller chercher euh, ce qui nous manque. Alors, c'était... purificateur d'eau des cailloux euh, du sable j'en ai combien du sable j'en ai pas sur moi ça doit être dans le hop hein, on va le prendre on a 10 et le bois j'en ai pas besoin penchage non plus euh, des braises j'en ai besoin hop on va ranger à côté les graines tout le reste les patates je les mets là les pommes et les raisins en attendant je les mets là hop ok donc il nous faut de la pierre pour ça on a un énorme tas de pierres ici on prend la pioche et on va casser tout ça pour voir ce qu'il nous faut On récupère, on fait attention à notre stamina en bas, donc pour youtube je vais récupérer tout ce que j'ai besoin et poser le, le purificateur d'eau et on se retrouve après et là normalement on a de quoi faire notre purificateur d'eau Bien. Par contre, j'aurais bien voulu le mettre là, donc il va falloir que je coupe ça. Essayer de s'organiser un minimum pour que ce soit à côté, parce qu'après on va avoir une base à construire. Alors, attention, il faut pas que je bouffe toute ma station. Hein. Je pense que là il passe. Je vais mettre ici pour pas gêner et purificateur d'eau ici construire et on va le mettre à côté ici hop voilà et madame va les construire Il y en a plus beaucoup de stamina. On va attendre un petit peu que la stamina remonte. Donc, Il faut qu'on étudie l'élevage. Alors, il nous faut euh, un, un, un blé ou un maïs, un, un tout d'eau et une corde. Alors, est-ce que j'ai de quoi me faire une corde Oui. Ok. On va aller remplir l'eau. Il faudra qu'on replante aussi. Enfin, on va pas arrêter. Hein. De toute façon, c'est un jour où on s'arrête, jamais il y a toujours quelque chose à faire. sur ma stamina, hop, qu'est-ce qui nous manquait, de l'eau, du blé, hop là, ici, ici, ici, De l'eau purifiée. Ah oui, il bah, faut peut-être qu'on la purifie. On va faire trois. Il en suffisait d'une, mais bon. Ça servira toujours. récupère et là on peut étudier l'élevage voilà et le prochain objectif il va falloir construire une grange alors pour la grange on va dans, le, dans la ferme et pour construire une grange il nous faut 10 cordes donc je vais voir combien je peux en faire 10 cordes ou ou 10 pailles au choix. Donc on va faire 10 cordes, ça va nous monter le... Combien je peux en faire 3, 4, 4, 5, 6, 9, ça, fabriquer. Tant que je ne coupe pas des choses que je fais de la fabrication, ma stamina remonte. Hein. Hop. Donc, on doit pouvoir normalement étudier l'élevage. Voilà. Il ne me manque rien du tout. Peut-être parce qu'elle a le truc dans la main. Alors, on va le mettre là. Mais je l'ai étudié, madame, l'élevage, hein. Ah oui, c'est la fabriquer la ferme. Oula. Alors, euh, il me faut. Est-ce qu'il m'en reste du lin ou de la paille dans le coffre pour construire. Euh... Non. Donc, je vais en planter. Donc ici. On va planter. Euh, à l'olin, je j'ai pas les graines sur moi, évidemment. Aïe aïe aïe. Alors, on va ranger un petit peu le bazar. Donc, le lin comme ça, je vais le mettre là en attendant que ça pousse. Je vais prendre des graines de lin et dans le coffre, on va ranger ce qu'on n'a pas besoin. On reviendra chercher euh, ça et ça voilà par contre donc dans l'autre coffre il me faut les graines de lin je les ai pris j'ai de l'eau donc on va planter du lin planter et on va planter C'est bon, donc on a débloqué quelque chose de nouveau le poulailler, la bergerie, les tables et la basse-cour. Ici, on a débloqué le rangement pour les bâtons, le rangement pour les pierres, et le rangement pour les bûches. Ça aussi, ça sera intéressant à faire parce qu'au moins on aura moins de choses sur nous et les paniers seront plus disponibles en attendant de pouvoir débloquer les coffres. Mais il faut avoir des deux pour pouvoir le faire. Il faut avoir les clous. Pour ça, il faut avoir le fer. Et c'est pas ici qu'on l'aura. Alors. Euh... Je vais aller ranger. Euh... C'est quoi les graines de linge Je pourrais en remettre peut-être. Ici, je suis pleine. Ici, euh... je vais mettre ça. Est-ce que je peux me construire maintenant euh... Non, toujours pas. Je pourrais me faire l'arc et les flèches, mais pour l'instant, ça va. Il me faut 10 lins euh, et six bûches sur moi évidemment je les ai posés on peut faire des stacks hein, mais euh, tant que je suis pas débordé par euh, hop voilà faut attendre que le lin pousse il n'y a pas de, de bouton pour accélérer le temps hein. Ça va relativement vite quand même. Voilà, cela va être prêt. On va en replanter de suite. Voilà. Ici, on prend. Et je vais en remettre. Voilà. Donc, pour la grange, on a tout ce qu'il faut. Donc, on va la construire va réfléchir où on la met elle euh, serait plutôt la base je vais déblayer ici tu mets animaux dans ce coin là je pense que ça sera mieux Hop. J'aimerais qu'on puisse voir avant, avant la fin euh, comment on capture un animal. Mais après, moi, je continuerai euh, ce soir à manger euh, le live au niveau de, de, de ma partie ou d'une nouvelle partie. Et tant qu'à YouTube, si vous voulez qu'on fasse un let's play dessus, bien qu'il y en ait beaucoup euh, qui ont déjà été faits sur YouTube, mais on a tous notre façon de jouer toute notre façon de progresser, d'avoir nos priorités dans le jeu. Euh, donc, toutes les parties sont différentes. Donc, si vous voulez qu'on fasse un let's play, vous n'hésitez pas à me dire. À ce moment-là, j'envisagerai euh, de faire un let's play rien que pour YouTube. Donc, là, je vais dégager tout ça. Oups, là. Mon endurance n'est plus bonne. Hop, je vais donc. Bah Écoutez, je pense que la, la truc à vache, on va la mettre là. Je pense que ça peut être sympa d'avoir le coin animaux là. On cassera tout ça de ce côté. Donc, on va faire... hop, On va la pivoter avec la molette de la souris. Écoutez, On va la mettre là. Je pense que c'est pas mal. Et on va lui demander de construire. Okay. Prochaine quête, on nous demande de placer une, la construction l'atelier d'artisan. Alors, l'atelier d'artisan. Atelier de tanneur, atelier d'artisan. Il me faut 5 cordes. J'ai largement de quoi les faire. Donc on va en faire 5. L'atelier d'artisan va nous débloquer encore plus de craft. Donc, il y a énormément, énormément de, de choses à faire dans ce jeu. Il a un énorme potentiel et vraiment très, très sympa. Je vous le redis. Je ne radote pas. C'est quand je trouve un jeu sympa. Je le dis. Alors, euh, l'atelier d'artisan. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, on va le construire. On va peut-être le mettre ici à côté. On va le tourner. Voilà. Ok. C'est fait. Ça va assez vite quand même. Hein Et on va devoir construire euh, un piège. Alors des pièces il nous faut des cordes trois cordes alors je vais faire un max de cordes pourquoi parce que vous allez voir que c'est pas si évident que ça de faire de l'attraper un animal je vais récupérer ça je vais récupérer ça et je vais replanter du lin. linter du lin hop je vais voir combien je peux faire de cordes On va voir si avec 10, combien je peux faire de pièges. Alors le compte en rebours en bas, en bas part de 10 à, à 0. Hein. Ok. On va retourner à notre table d'artisan. Je vais enlever ma fenêtre. Alors, des pièges. Combien je peux en faire 4, 6, en faire 6. Ça sert toujours de toute façon. Puisque la grange ne peut comporter qu'un seul animal. Après, les autres peuvent un peu plus. Donc, euh, on va commencer par attraper une vache qui va nous donner du lait qui va nous permettre de faire d'autres choses. Les moutons nous donneront de la laine, les poules des œufs, etc., etc. Donc, après, vraiment, chaque animal a, euh, comme on peut le voir ici, ouais, le poulailler. <coughs> pardon, excusez-moi. On peut y mettre trois poules dedans. C'est que pour les poules. La bergerie, que pour les moutons. On peut y mettre trois moutons. La basse-cour, c'est pour les oies. Le poulet, on l'a vu. Et la grange, par contre, voyez, elle ne peut avoir qu'une un, qu seule vache. Voilà. Donc, 10 euh, donc, cordes, je les ai pas faites. Qu'est-ce qu'elle m'a fait C'est arrêté en cours de route Non. J'ai fait 6 pièges. Donc, apprivoiser un animal. <coughs> Excusez-moi. Apprivoiser un animal. Donc, on va prendre le piège dans notre inventaire. On va le mettre sur 4. Hop, on va le prendre on va essayer de partir à la recherche d'une vache qui n'est pas gagnée ici on a fait un trou donc on peut passer maintenant alors là on a un mouton on n'a pas de vache là il y a des poules Alors vite, je prends hop. Voilà. Reviens, Léon, lâcheur. Hein. Voilà, on va récupérer la peau. Alors, où vais-je trouver une vache, moi, là-dedans là Ici, on a des montagnes. Je ne vais pas capturer une oie, puisque je ne pourrais pas le mettre. Hop la peau et là, on est bloqué bon attendez, on a une vache là, non j'ai pas rêvé c'est une vache ou un mouton c'est un mouton Les vaches vont être peut-être de l'autre côté est ce que je peux passer par là alors euh, niveau stamina elle est remonté donc je vais je vais casser ça non, mais d'abord celui-là voir si on trouve une vache par là. Ouh là. Avec la lance, on fait plus de dégâts. Même pour l'instant, elle n'a pas débloqué. Contrôle. Si on a une pomme. J'ai mon inventaire qui est plein. Alors. On me redonne de la santé. On va en manger une. Donc on le prend. Et hop, on fait glisser ici. Par contre, je vais aller poser des affaires parce que je suis full. On n'a pas de temps limite hein, pour faire les quêtes. Hein. Alors, on va ranger là. Euh, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, ben ça, j'en ai pas besoin. Ici. j'ai un bois je stack par 50 donc euh, et je n'ai plus de place pour que je fasse un autre panier donc on va essayer d'attraper la vache Hop, on prend le piège dans la main et ça par contre ça va pas être une partie de plaisir il faut lancer euh, que je coupe là si je veux la choper Le piège, je sais pas où elle est partie. Ça me permet de hop là. Alors on a pris un niveau. J'ai tendance à vouloir tout prendre avec si, alors que c'est contrôle. Donc on a pris un niveau donc soit on le met dans la santé soit dans l'endurance soit dans la précision soit dans la fabrication soit dans la construction écoutez je vais mettre dans la construction on a trois points dans la fabrication et dans la santé là vous verrez où vous voulez le mettre hein. moi je cherche ma vache et pour YouTube, on se retrouve dès que je l'ai trouvé, bien sûr. De vaches. Alors dans la partie tête, j'en avais trouvé tout de suite. Mais là. Ah ben il y en a une. Alors, on va prendre le piège. Et. Ça va être chaud de l'attraper, hein oh, merde Faut changer d'arme. Voilà, contrôle. Bon, pour, pour les animaux, il vaut mieux les, les avoir de l'avant, en face de nous. Mais euh, le problème, c'est qu'elle court aussi vite. Euh... Eh, les fait pas partir. Raté, raté, elle, part, elle partent par où, c'est sale bête. Là. Hop, recule, recule. Hop. Raté. Ah, je l'ai eu. Donc, quand vous vrai... allez, ah non. le baisse vais hein. avoir de pièges hein. quand vous l'avez euh, faut vite cliquer sur apprivoiser et là je vois pas où aller merde ah mais bah, j'ai plus de pièges faut que je revienne à la base je n'ai plus de pièges Vous voyez ça demande je suis pas allé assez vite pour la première sinon c'était bon Donc là je vois un petit peu plus la map voir que je refasse des pièges et revienne capturer les, les demoiselles Hop. Sur C, j'appuie alors que c'est contrôle. Un mouton. Non, mais je ne veux pas t'attraper. Ne t'affole pas, loi. C'est pas toi que je. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ici, on a une autre roi. Que les vaches étaient pas par là si je les entends, hop hop hop hop, n'aie pas peur, hop vite, on va prendre notre notre piège. Qu'est-ce qu'on ça? Elle est là. doucement elle va être coincée, là. Voilà, on apprivoise, on se retrouve YouTube, on a donc attrapé la vache, on lui demande de nous suivre et on va la ramener à la base. Si on retrouve le chemin, bien sûr. Ça va nous suivre. Faire gaffe que sur le chemin, on ne soit pas attaqué. Voilà. On est à notre base. Hop. Et on va lui demander. D'attendre ici. Voilà. Et là, la vache va vaquer à ses petites occupations. Donc, on a pu attraper une vache. Et maintenant, on nous demande d'explorer les environs. Puisqu'on va devoir découvrir des mystères. On a notre vache. C'est ce que je voulais que vous voyez. Donc, après... Euh... Au niveau... De Là, donc il faut qu'on fasse une poêle en argile pour cuire la viande. Il nous faut 5 argiles. On peut le faire vite fait, mais j'y reviendrai euh, ce soir euh, en live direct. J'allais chercher de l'argile ici. Soit sur ma partie déjà avancée de test euh, quand j'ai reçu la clé du développeur, soit. Euh, directement sur une nouvelle partie je verrai je continuerai peut-être ma partie que j'avais déjà commencé alors il me faut une poêle à machin truc là alors à faire une poêle en argile fabriquer il faudra qu'on fasse d'autres stockages des petits paniers comme ça de façon à, à ranger les affaires parce que là, et même voir à fabriquer euh, là qu'on a la vache on, les quêtes peuvent attendre hein. on a fait les principales mais il faudra explorer ok et là, la poêle, on la mis ici et maintenant, on peut se faire cuire de la viande grillée qui est quand même euh, plus intéressant que le reste hein. normal Donc, comme vous voyez hein, dans le four il y a de nombreuses recettes encore ensuite au niveau de, de la table ici on a les cordes les planches les lances en pierre c'est ce que je, voudrais, je vais me faire parce que c'est quand même on, on arrive à mieux se défendre on aura aussi des colliers on va avoir des boucliers euh, différentes armures à pouvoir se faire et bien d'autres choses au niveau d'ici, on a le tailleur pour pouvoir nous faire des tenues euh, plus euh, plus résistantes, on dira des tenues combat, la métallurgie à prendre. Euh, là, pour ça, il nous faut une peau, il nous faut euh, du cuir. Pour ça, il faut l'atelier de tannage. Là, il nous reste à prendre le tailleur la métallurgie. Et il y en aura d'autres qui vont se débloquer. Ensuite, si on regarde là, au niveau des crafts, vous voyez qu'on a l'atelier de tanneur, purificateur d'eau, on l'a vu. Le moulin en pierre. Il euh, y a différents niveaux, donc là c'est le premier niveau, après il faut le level up niveau 2, niveau 3. Évidemment les ressources ne sont pas les mêmes, il faudra aller chercher dans différents biomes. Euh, le feu on l'a vu, l'atelier d'artisan on l'a. Ici après on a l'atelier de tailleur, le haut fourneau, l'enclume, l'atelier d'armurier, le métier à tisser, l'extracteur de jus, euh, le composteur, les tables de cuisson, qui après on supprime effectivement le feu, le four à soudre, le tonneau à vin, vous voyez il y a énormément de choses. Là, il faudra qu'on se fasse les rangements pour être tranquille. Les coffres après, pour ça il faut avoir découvert les clous, le fer. des entrepôts en engrais, le panier à bambou, les placards, les animaux, on pourra se mettre des poules, les moutons, etc. La magie, ça on va le voir parce que c'est là dans la prochaine étape, on va devoir aller explorer. Et aller se rendre à un endroit mystérieux où nous allons rencontrer un mystérieux personnage. Et c'est lui qui va nous apprendre la magie. Donc vous verrez les décorations, les signes. Euh... Je ne sais pas trop si ça nous permet de voir sur la carte euh, où est notre base correctement ou pas. Voilà, j'ai pas trop compris là. Ça peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur, un signe. Des clôtures, là ça peut être bien par exemple pour entourer la vache parce que sinon elle se balade partout. Et là, c'est pour construire notre base, donc euh, par exemple le plancher en bois, c'est pas pour tout de suite, hein, donc votre base au début, elle va être vraiment au minimum du minimum. Quand vous allez vouloir construire une base en sol, ne serait-ce qu'un plancher, il vous faudra le faire. Donc pour l'instant, on n'a pas le mur, les murs, le toit, le sol en pierre après. Donc vous voyez, ça va demander du ciment euh, perfectionné qu'on n'a pas. Il faudra qu'on ait le niveau construction niveau 3. Il y a pas mal de choses à faire, il y a encore beaucoup beaucoup de choses à construire. Donc écoutez, voilà, on en est à, euh, que je ne dise pas de bêtises au niveau euh, du live. J'avais dit 19h, on en est à 19h20. Donc on va en rester là pour Twitch. Hein. Donc euh, voilà, euh, c'est euh, le jeu Force of Nature 2. Personnellement, moi j'adore, je m'éclate dessus, donc je vous le conseille vivement, profitez des soldes et euh, tant qu'à Youtube, euh, bah, écoutez, en fonction du nombre de vues et de ce que vous me direz dans les commentaires, soit on lancera un let's play là-dessus, on repartira de cette partie-là, soit bah, ça aura été juste une présentation de découverte du jeu, merci encore aux développeurs de m'avoir donné la clé. Sur ce, je vous fais plein de bibis, de bisous et on se retrouve très vite pour un prochain live, une prochaine découverte ou la suite des Let's Play. Allez, bye bye